J'ai commencé par un bac STI GMA, donc génie mécanique productique, au lycée Vauban. Euh, je suis arrivée en 2008 à la CIL en alternance, donc j'ai fait un BTS, euh, toujours en automatisme, avec, euh, au lycée de Plérin, CFA. Et ensuite, j'ai été embauchée en CDI euh, à la suite de mon contrat en alternance. En général, il y a quatre, quatre apprentis par année, euh, deux en première année et deux en deuxième année. Donc, moi, quand j'ai terminé mon bac STI, euh, j'ai croisé Gilles Fallin, qui m'a enfin, demandé qu'est-ce que je faisais euh, à la suite de mon bac. Donc je ne savais pas trop quoi faire. Il m'a proposé de l'alternance ici. Donc, c'est vrai que bon, j'y ai réfléchi et j'ai accepté. Et, euh, pour moi, l'apprentissage, c'est bien, parce que bon, l'école, c'est c'est la théorie. Quoi. L'apprentissage, si on est sur le terrain, et bien à nous de nous débrouiller. Quoi. Je fais de l'électricité, de l'automatisme, de la supervision. Ce qui me plaît, c'est d'aller à droite, à gauche, enfin, ne, de ne pas rester sur, le même, sur la même machine toute la journée. Quoi. Pourquoi il y a très peu de femmes, alors là, je ne pourrais pas vous le dire. Il enfin, faut être manuel, je pense. Il ne faut pas avoir peur. Après, je pense peut-être qu'il y a un blocage, parce qu'on se dit que c'est un métier d'homme, donc on n'ose pas. Et c'est vrai que dans les lycées aussi, on nous bloque un peu. Parce que quand j'ai dit que je voulais partir en... En alternance dans un métier bien spécifique. Maintenant, qu'on m'a dit que bon, j'arriverai pas. Est-ce que il bon, y aura des efforts à faire, il y aura des charges à porter, il y aura des mains sales. Mais non, enfin, il faut se lancer. Il faut du caractère. Ne pas se laisser marcher sur les pieds.